Bonjour, bienvenue dans les histoires de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Donc en 2008, je vis euh, une expansion de mes capacités qui m'a un peu fait perdre la tête. Et en 2013, euh, je commence à retrouver mes amis quand j'étais adolescente. Et je commence à leur raconter mes histoires, mais sans trop en parler, juste quelques bribes comme ça. Et ils m'ont tous les deux conseillé de me convertir dans une religion, n'importe laquelle. Ils avaient peur pour moi, euh, parce que je parlais d'esprit, euh, je parlais de bons esprits, je parlais de mauvais esprits. Et ils ont pris peur et ils m'ont demandé de me convertir dans une religion, n'importe laquelle. Je ne savais pas exactement quelle religion choisir. Eux deux étaient musulmans. Euh, que je sois juive, chrétienne ou musulmane n'avait aucune importance. Mais dans ma logique, euh, l'islam est, est, est le dernier appel que Dieu a fait aux hommes. Et donc dans ma logique, il était euh, logique donc, euh, que je me convertisse à l'islam. Et quand je me suis convertie à l'islam, j'ai commencé à lire le Coran en entier. Et en lisant le Coran en entier, il y a énormément de choses qui m'ont sauté à la tête parce que je savais déjà ce qui était dit. Il faut savoir que je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Je ne suis pas née dans une famille juive. Euh... Et... Euh... Et donc, potentiellement, je ne pouvais pas savoir toutes ces histoires. Malgré tout, je les savais quand même. Et ça m'a fait penser au rêve que j'ai fait avec les prophètes, où je me suis retrouvée assise autour d'un cercle avec les prophètes. Et il y avait un prophète qui racontait euh, toutes les histoires prophétiques. Et euh, mes souvenirs par rapport à la lecture du Coran venaient de là. Et puis un soir, je termine de lire le Coran et euh, je vais faire un rêve où oh, je suis dans un désert. Euh, je suis dans un désert avec ma mère euh, et il euh, y a quelqu'un qui arrive vers nous. Un être, euh, un, un humain qui était habillé en blanc, un blanc très lumineux. Je ne voyais pas son visage, il avait le visage couvert d'un euh, drap. Blanc aussi, mais blanc très lumineux. Et euh, d'emblée, je savais que c'était le prophète Mohamed. Et il me prend par la main et je pars avec lui. Et ma mère part dans une autre direction. Il euh, y avait le prophète, il y avait, c'est pas vraiment un prophète, c'est plutôt un compagnon. Il y avait le compagnon Ali aussi qui était là. Et le compagnon Ali prend ma mère par la main et prend un autre côté avec ma mère. Et de ce rêve-là, j'ai compris qu'en enfin, qu fin de compte, les chemins que je prenais avec ma mère allaient se séparer et qu'il était temps pour moi de prendre ma route. Euh, et le prophète Mohamed m'a dit euh, qu'il allait m'aider, qu'il allait euh, pouvoir trouver une solution pour moi et que tout au long de mon chemin, il allait m'aider. Euh, je l'ai revu aussi par la suite euh, réellement euh, dans, dans, dans mes diverses difficultés que j'ai vécues euh, d'ailleurs il est là en ce moment -là, à ce moment là il vient de se présenter il me dit que c'est bien ce que je fais machin là. bref je continue et il m'est arrivé énormément de fois où je me trouvais en difficulté euh, de le voir apparaître. Euh, il n'apparaît pas comme je l'ai vu en rêve. Euh, il, est, il est blanc, très lumineux, avec une aura dorée. Euh, on ne voit pas son visage. Mais il y a une capacité que j'ai acquise euh, depuis ces nombreuses années C'est que par rapport aux esprits que je rencontre euh, Chaque esprit a une signature énergétique Et euh, la signature énergétique, je ne sais pas comment je la lis C'est plutôt une perception Et par la signature énergétique que l'esprit me renvoie Je sais dire qui c'est Là, euh, j'ai aussi remarqué que euh, quand je pensais à des défunts, quand je pensais à ma grand-mère ou mon frère ou des trucs comme ça, euh, mais vraiment par le cœur et intentionnellement, il faut que les deux soient liés, ils apparaissent. C'est pas simplement y penser, hop, ils sont là. C'est vraiment lié entre le cœur et l'intention, en, plutôt entre le chakra du cœur et le troisième œil. Et quand, ces, quand cette intention est liée et forte, là, il se présente à moi. Ce n'est pas simplement y penser comme ça et hop, ils apparaissent. Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, donc, voilà. Euh, J'espère que mes vidéos vous plaisent, mes histoires vous plaisent. Si elle vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, il euh, y, aucun... y a juste un petit clic à faire et euh, vous êtes membre de ma chaîne, euh, je fais d'autres chaînes aussi, il euh, y a une chaîne de lecture que je fais essentiellement sur les, sur les lectures de développement personnel, un peu de philosophie et de spiritualité. Euh, et il y a d'autres livres aussi, au passage, qui, qui, qui ne sont pas forcément de ce sujet-là, mais qui vont dans le développement personnel, euh, et euh, aussi une playlist euh, « Soins et naturels euh, ». Donc, c'est, euh, je donne un peu toutes mes astuces naturelles euh, pour prendre soin de moi ou pour prendre soin de mon environnement, par exemple. Et tout est axé euh, sur euh, le bio et l'écologique. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.